Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture Pokémon, et Pokémon et Happy Meal. Voilà, c'est actuellement revenu, c'est-à-dire qu'on a de nouveau des boosters Pokémon disponibles dans l'Happy Meal. C'est pas la première fois que McDonald's fait des partenariats avec Pokémon. Happy Meal Pokémon, à toi de faire le plus de tours. 80 cartes Pokémon sont à collectionner dans le Happy Meal. En ce moment, collectionne 50 cartes Pokémon. Et cette fois-ci, ben j'ai bouffé 4 Happy Meal. Combien Alors... Vous trouvez que ça fait beaucoup, il faut savoir que McDonald's a mis en place un système, et heureusement, de limitation d'achat pour uniquement euh, les boosters, à deux dans le McDonald's où j'habite. Donc euh, j'ai vu sur Twitter, il y en a c'est 5, il y en a c'est 4, il y en a c'est. C'est pas plus que 5 pour l'instant ce que j'ai vu. Tant mieux, ça évite que tout le monde se rue dessus et tout le monde en achète. Moi j'avais faim. C'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi Donc en même temps j'ai pris le 1000 4 rapim à, à 4 balles, ça fait 16 balles. Bon, euh, ça fait peut-être un peu cher pour du McDo. J'ai bien mangé. Là, tu m'as bien chalas. Sauf que la douille. Quand même, la petite histoire, il faut que je vous la raconte. C'est que j'ai pris 4 api Meal. Plus, bah du coup, je me suis dit, allez, on prend le kiff. On prend deux boosters. Et comme vous voyez, j'en ai que quatre. Toujours vérifier sa commande McDo avant d'arriver chez soi. Toujours. Voilà, c'était le conseil du jour. Allez. Donc, voici euh, les bébêtes. Hein, puis, on va du coup commencer par ouvrir la première. Donc, on a un magnifique booster... Combat Express, 4 cartes supplémentaires avec un petit Pikachu dessus. On a, euh, alors ça ça doit être un jeton. Ah c'est pas métallique forcément, ils l'ont fait en, en carton. Et un truc chelou. Alors qui doit se monter, j'avoue j'ai un peu la flemme. Euh, ok c'est une sorte de toupie. Ah, voilà super, mon assistante vient de me montrer euh, comment ça donne. Ça tombe bien ce truc ou c'est de la merde Eh bien bah, écoutez, dans les règles, pour faire un simple, eh bien la toupie tourne. Ça, ça, ça tombe bien. Ça sert à ah, OK, ça permet de jouer avec d'autres règles, de ce que je comprends. Je que si on s'entend sur vie ou autre, et celui qui a le truc le plus élevé ou le plus bas, il gagne. OK, c'est sympa parce que je pense pas qu'il y a assez de cartes pour faire des decks avec ça. Bon, est-ce qu'il y a tous du coup le même jeu Ouais, il y a le même jeu dans tous. Bon, on va pas se faire chier. On va juste sortir les boosters et on va se ça parce qu'on est là pour un peu de Pokémon. Voilà, ça change un peu. Euh... Du Yu-Gi-Oh Donc seulement 4 boosters. Et je pense pas que j'en achèterai d'autres. Ah putain, puis même les boosters, c'est c'est du vieux papier euh, recyclé. C'est pas plus mal. Parce que qu'ils ont fait une ouverture. Ouais, ils ont fait une ouverture comme ça. Est-ce que la... Enfin, la... Ok. Alors, on a un petit euh, loupio. Un petit low-class. Bah, déjà, low-class, j'aime bien. Un petit bombidou. Et un petit... Que l'Orio. Que l'Orio. Que je m'en bats les Faudrait choper un petit Pikachu, ce serait cool en fait. Juste un. Pour faire un jeu. Putain, mais. Hey Par contre, pour l'ouvrir sans. Bon, bah ben voilà, on a été spoilé. Euh, c'est un Victini, je crois, c'est ça Voilà, un petit Victini. Un Anchoate, un Drailleul et un Chelours. Je te dis dire, hein, ce sera une petite vidéo courte. Hein. Limite, j'ai hésité même à en faire un. Comment ils appellent ça Les shorts, là. Les YouTube. <rire> on fait des shorts. Allez, roulement de tambour, est-ce qu'on va avoir un petit Pikachu là-dedans J'y crois rien mais un en chouette, à l'énergie, l'évolution de watt, watt un chelours et derrière nous avons un tournicoton. Alors du coup au niveau du... Mais attends je suis déjà au dernier booster, ah ouais non mais ça va trop vite Bon bah c'est le dernier, si euh, le Pikachu n'est pas là, la tristesse en tout cas elle le sera, Euh je sais pas, ouais c'est bon. Du coup, on va y aller tout doucement, on va voir si on a le Pikachu ou pas. Est-ce qu'on a la Vmax <rire> Coxie, Panda Pandabard, et derrière nous avons un Pokémon de type Plante, et c'est un Brindibou. Voilà, on n'a pas eu de Pikachu. Je le dis, c'est honteux. Non bon, Ma copine en 6 en, en en boutons n'en a pas eu non plus. Donc je crois qu'il ne tombe pas facilement. Il ne devrait pas tomber facile, facile. Donc. Qu'est-ce que j'en pense de ces boosters Est-ce que je vous donne un avis ou pas Non, sans Franchement, on s'en fout. On est là vraiment pour le kiff. Bon, moi bah, du coup, on, on a peu de Pikachu. Un peu de tristesse ou pas Si je vous donne d'autres boosters, ce sera des shorts. Je serai les shorts, du coup, sur YouTube, ce sera l'occasion. Mais euh, mais voilà, je sais pas du tout s'il y a un pan du coup, parce qu'ils ont mis un pan barn. Ils ont mis quelques évolutions, genre le chelours, Est-ce qu'il y a un ourson euh, Est-ce qu'elle a l'énergie Est-ce qu'elle voit de wat on verrez peut-être ça dans les shorts. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme vous le voyez, le décor est vide. Je déménage très bientôt. Donc, c'est la dernière vidéo dans ce décor. Voilà. Allez, salut à tous.